Amsterdam, vous connaissez Bien sûr que vous connaissez. Les vélos, les canaux, Rembrandt, et vous avez raison. Mais moi, je vous parlerai plutôt de l'Ajax Amsterdam. Johan Cruyff, la terre du football total et la ville aux quatre coupes aux grandes oreilles. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire une leçon de football. Je suis Kendall Forrest, apprenti ingénieur logiciel à IMT Atlantique, et je suis là pour vous parler d'un jeu d'un tout nouveau genre, Tiktoks. Je suis parti pendant trois mois aux Pays-Bas pour découvrir la Venise du Nord, son architecture et ses canaux à couper le souffle. Et là-bas, j'ai trouvé trois passionnés de football comme moi, qui avaient une idée folle, créer un marché financier sous forme de jeu où l'on pourrait acheter des actions de joueurs de football. Vous pourriez donc être l'heureux propriétaire d'actions de Messi ou de Ronaldo. On a accumulé les sessions nocturnes de travail, mais on l'a fait. On a lancé ce jeu pendant la Coupe du Monde. Et après ce bel exploit, j'ai créé un outil d'administration qui génère des analyses statistiques des matchs supervisés, des transactions sur la plateforme, des valeurs des équipes et des joueurs, et plein d'autres choses. Travailler en autonomie presque complète pendant plus de deux mois, c'est un peu déroutant au début, mais on s'y fait très vite. Je ferai tout pour travailler à nouveau dans le monde du sport et réaliser mon rêve d'enfant. J'ai pu le toucher du doigt pendant un été, et je sais qu'à Amsterdam, il y a un petit groupe de fans de football qui s'est désormais placé Nantes et IMT Atlantique sur une carte.